Bonjour, alors je vous explique la deuxième partie euh, du do-in avec l'étirement des méridiens. Et là je vais commencer par euh, pour mon gros intestin. Pour mon gros intestin, vous avez ici, vous voyez, le pouce, l'index, croisement de pouce, et je joins mes deux index. La différence, on va faire, c'est que je vais me tourner, voilà croise les deux pouces, alors, on va les croiser dans, dans, dans un sens et après on les croisera dans l'autre sens. Et ici, j'ai les deux index ici, voilà, alors je vais en arrière et comme si j'allais me coucher, je hop, j'inspire j'expire. Je reste 5 minutes dans la position. Donc, une fois que je suis restée 5 minutes dans la position, là j'ai courte, je change le croisement de mes doigts. Et là, je mets le, le pouce dans le sens euh, opposé, hop, avec les deux index toujours pareil. Inspire et expire. Mon gros intestin 5 minutes on va faire rein vessie rein vessie je vais bien étirer ici voilà je suis installée confortablement je vais étirer étirer étirer sans forcer le mouvement et je vais venir m'allonger et prendre le bout de mes pieds. Et si vous ne pouvez pas prendre le bout de vos pieds, vous prenez la cheville. Ce n'est pas la peine de forcer le mouvement. Si je ne peux aller jusqu'ici, je vais jusqu'ici. Sachez qu'avec la respiration, si vous respirez, vous inspirez, vous expirez, vous pouvez aller plus loin dans le mouvement. C'est simplement la respiration qui fait que, petit à petit, le mouvement s'allonge. 5 minutes dans la position. Ensuite, on va travailler cœur, intestin grêle. Voilà, j'essaie de travailler un petit peu les articulations ici, dans ce mouvement-là pour aller un petit peu plus loin. Là, je vais prendre en dessous les pieds. Et je vais ramener mon buste sur mes pieds. Alors bon, après c'est pas la peine d'aller très loin. Si vous pouvez pas aller très loin, simplement inspirer, expirer dans la position... Minutes ensuite, alors vous ramenez ici la jambe près de votre corps. Ici, je prends cette jambe et je la mets au-dessus de celle-ci et je vais faire mettre coeur. Triple réchauffeur. Alors, je prends cette main qui va venir euh, dans le prolongement de la jambe, mais sur le genou droit. Et cette main qui va venir sur le genou inverse. Voilà. Et là, je vais aller en avant. Inspire, expire. Quand je dis 5 minutes, vous pouvez faire 10 minutes hein, dans la position. C'est pas interdit. 5 bon, minutes. Ensuite, je fais le contraire, c'est-à-dire le pied droit, je le mets en dessous, le pied gauche au-dessus. Et je vais suivre le prolongement de ma jambe droite, je vais avec ma main droite aller chercher le genou gauche et vice versa pour le genou droit et je vais me pencher en avant, on inspire et on expire. Une minute dans la position je vais maintenant vous montrer estomac rate donc je suis vous voyez assise les fessiers sur mes jambes alors et là je vais descendre Je vais descendre doucement sur mes sur mes jambes ne forcez pas vous hein, voyez je me mets ici sous les coudes on inspire on expire et voilà et là je vais travailler méridien estomac euh, plus particulièrement la rate 5 minutes dans la position. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement, je vais vous montrer une autre position. Vous allez simplement vous allonger. Alors le front sur le tapis. Vous prenez vos chevilles. Vous inspirez, vous expirez tout simplement là, vous pouvez travailler le mouvement de cette façon. Minutes. Ensuite, fois vésicule biliaire. Alors, sur le côté, je vais vous montrer là. Donc, vous voyez, ici, je suis, j'étends ma jambe droite, on va faire les deux côtés. simplement parce que, bon, pour les personnes qui sont très souples, elles peuvent faire le grand écart, effectivement. Et elles peuvent aussi travailler le méridien euh, de cette façon. Moi, personnellement, je préfère le prendre comme ceci. Avec ma main droite, je vais chercher mon pied droit. Et ensuite, avec ma main gauche... Mon pied droit. Inspire, expire. 5 minutes je fais dans l'autre sens avec mon pied droit et ma jambe gauche je vais chercher loin derrière je tourne mon buste et je regarde loin derrière je prends une inspiration et j'expire en ramenant ma main gauche sur mon pied gauche et ma main droite sur mon pied gauche. Sans les étirements, je vais effectivement terminer la séance de douine par un mouvement aussi rotatif des chevilles. qui ont beaucoup craqué